Salut Mickey Chouette, Mickey Chouette, aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 Les oiseaux les plus mignons Numéro 1, le gai bleu Il est gay mais ce n'est pas la gai pride Il est bleu parce qu'il est beau Le gai bleu est un petit passereau que l'on retrouve dans les forêts d'Amérique du Nord Mais aussi dans le golfe du Mexique Au-delà de son magnifique plumage bleu cet oiseau est connu pour prendre des bains de fourmis Afin de se débarrasser oh. des parasites Attends, on dit le guet ou le g. Non, le guet Le guet Ah ouais, je me disais aussi. Petit 2, le faisant doré Le faisant doré est célèbre pour son sublime plumage multicolore Et sa crête dorée qu'il porte fièrement sur le dessus de la tête Originaire de... Chine, il correspond à, en tout point à la description que l'on se fait du légendaire phénix. Pho, phoenix Phénix. Oiseau solitaire et omnivore, il préfère se déplacer au sol plutôt que de voler. Ah ouais. Ah, il est bien celui-là. Hein Vous avez vu les made in China Comme tous les produits. Ah, ils sont forts les Chinois. Mal Le du gouvernement chinois. Petit 3, nous avons le loriquet à tête bleue. Le loriquet à tête bleue est un perroquet très coloré réputé pour être très bruyant. En effet, il possède une large gamme de cris et autres gazouillements. Espèce... <rire> Elle a failli m'insulter. <rire> espèce endémique. D'Océanie, cet oiseau, mmh, diurne est doté d'une langue en forme de pinceau qui lui permet d'aspirer le nectar des fleurs. Et de faire du Picasso, bien évidemment. Petit 4, il est beau, il est rose, c'est le flamant rose. Le flamant rose vit en groupe et possède un plumage qui peut aller de la couleur rose pâle au rouge. Mytho, mmh. mmh. mmh. mytho, il est rose, il est rose. Il doit d'ailleurs sa coloration au crustacé dont, dont il se nourrit. C'est euh, Garnier en fait qui fait ça, ok C'était le shampoing fructice qui lui a donné <rire> sa couleur rose. <rire> Des explications du professeur Muller. En termes scientifiques, on appelle ça une grosse connerie. Des explications du professeur Muller. <rire> Cet oiseau doit l'espérance, dont l'espérance de vie est de 30 ans, Elle est à l'état sauvage est connu pour être capable de se tenir debout sur une seule patte notamment lorsqu'il dort ah ouais nous les humains ça nous arrive aussi quand on est bourré petit 5 le toucan à carène. qui est Karen reprends ton toucan Karen s'il te plaît merci présent en Amérique du Sud le toucan à Karen aussi appelé toucan Arc-en-ciel est facilement identifiable grâce à son long bec coloré en forme de banane. Il vit dans les forêts tropicales, les plaines et se nourrit principalement de fruits, mais aussi d'insectes et encore d'œufs. Cet oiseau a la particularité d'être doté d'un caractère très joueur. Ah, il est bien celui-là. Il mange des fruits, inspirez-vous de lui, 5 fruits et légumes par jour, n'oubliez pas. Le pan, à ne pas confondre avec le pan d'Aquitaine. La roue du pan est célèbre de par le monde. Et pour cause, pour, se, pour séduire les femelles, cet oiseau originaire d'Inde n'hésite pas à déployer les plumes de sa queue, don donnant <rire> lieu à un, ép un, épou Attends, un époustouflant spectacle. Il était dur à dire ça, Ah ouais, tellement. Un époustouflant. Vas-y, répète. Un époustouflant. Un époustouflant. <rire> oh punaise, attention le petit set. retenez-vous. Si Aya Nakamura était un oiseau, ça serait Lara Yacinthe. Lara Yacinthe vit en Amérique du Sud et admiré pour son incroyable plumage bleu, mais aussi pour sa taille. En effet, il est considéré comme le perroquet le plus grand du monde puisqu'il peut atteindre une envergure de 1m50 à l'âge adulte. Ça fait beaucoup là, non mmh, 1m50, même moi je les ai atteints qu'il y a deux jours. Oh là là Petit vite. La grue royale Elle est encore plus royale que golems royales. Présente uniquement en Afrique, la grille royale mesure en moyenne 1 mètre de haut pour un poids de 3,5 kg. Elle est facilement reconnaissable à sa crête de plumes dorées qui se dresse sur le sommet de, sa, de son crâne. Ah ouais genre la meuf, elle a des trucs dorés et tout, carrément Eh, hey, ça c'est le palais royal, hein Petit neuf, le faisant cornu aussi appelé tragopan. Aussi appelé, T'appelais <rire> quoi les légumes <rire> <coughs> Aussi appelé tragopan, satire. Satire la tête <rire> Le faisant cornu se rencontre en Asie du Sud. Ok, bon, on dira pas. <rire> Plus particulièrement dans la région de l'Himalaya. Cet oiseau coloré au plumage orange et à la tête bleue vit en couple dans les forêts d'altitude, passe le plus clair de son temps à chercher sa nourriture au sol et ne se perche que le soir pour dormir. Ah ouais, lui il a une meilleure vie sociale que nous, il est déjà en couple celui-là. Exactement. Ah, ils sont pas mal, ils sont pas mal. Mais attendez-moi, ce n'est pas tout, il manque le petit bis, le canard mandarin. Originaire d'Asie du nord-est, le canard mandarin mâle ne possède un plumage coloré qu'en période de reproduction. À la fin du printemps, il perd donc ses couleurs pour prendre la même apparence que la femelle. Donc les couleurs sont plus fades. Symbole de la fidélité, cet oiseau est célèbre pour vivre avec le même partenaire durant toute sa vie. Vous entendez ça les hommes Prenez exemple. Merci non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Sur ce, c'est la fin de ce top 10, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de top 10, n'hésitez pas à le avoir dans les commentaires.